Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, nouvelle vidéo consacrée aux machines à café. Alors on est accompagné aujourd'hui de Roger. Bonjour Roger. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. On, est, on va expliquer aujourd'hui la machine à café full automatique. Krupps à euh, 82,50. ans, particularité, elle a un petit système Cappuccino. Alors, Defitech vous fait une promotion tout à fait particulière, vous verrez, on verra ça à la fin de la vidéo, une promotion évidemment sur le prix et également avec du café. Alors, Roger, tu es le spécialiste Krups pour la Belgique, tu vas nous expliquer un peu la particularité de cette machine, on va la décrire ensemble et on va surtout bah, faire du café. Faire du café, absolument. Parce que c'est quand même ça. Explique-nous un peu cette alors, machine. Alors, la première chose, que vous voyez, c'est qu'elle ne prend pas beaucoup de place, elle est très compacte sur la, le plan de travail. Oui, on n'est pas, pas au-delà de 30 cm voilà. ici. Hein, voilà, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a un thermobloc, ce qui veut dire qu'elle a un circuit d'eau très, très court. Donc, dès la première tasse, tu vas avoir un café vraiment à bonne température. Oui. Ça, c'est une très bonne chose. Okay. Elle est hydraulique, ce qui veut dire que tu vas avoir un tassage de café vraiment nickel. Parfait. Okay. Donc, tu vas avoir une mouture de café, une créma à l'intérieur. Tu, tu, enfin, tu vas le voir. Un café vraiment, un café vraiment parfait, hein, à la première tasse. À okay. la première tasse. Aussi c'est fabrication française s'il faut le savoir, c'est quand même un gage de qualité. Alors, grand réservoir, on peut y mettre un filtre. Le filtre est vraiment indispensable si on, a, on met de l'eau du robinet classique. Si du robinet. Maintenant si on met de l'eau filtrée déjà dans son robinet ou si on met de l'eau ou qu'on filtre nos son eau à la maison, on n'a pas besoin de forcément de rajouter le filtre. Pas nécessaire, Particularité, si vous détarterez votre machine, euh, vous-même enlevez le filtre. <rire> Parce que souvent les, les gens des fois laissent le filtre et là ils mettent le détartrant dedans À ce moment-là le filtre est complètement gâché Donc n'hésitez pas à enlever le filtre quand vous faites le détartrage Petit rapide système détartrage La machine a un programme automatique de détartrage Il faut simplement suivre ce qui est écrit sur l'écran le réservoir à grains Le réservoir à grains, alors, il a la particularité d'avoir une capacité de 260 grammes. Pourquoi Comme ça, vous ne devez pas attendre que qu'il ce... n'y ait vraiment plus rien pour recharger un... un paquet de 250 grammes. Ok, on est sur une machine ici, donc uniquement avec moulin. Moulin, alors Pas de possibilité de café moulu ici dedans. Donc pas uniquement. De café, surtout pas, et alors, il y a un réglage de trois moutures différentes pour avoir vraiment retiré tous les arômes du café. Ok, alors, trois moutures différentes, c'est-à-dire Très important, quand vous voulez un café plus intense, vous faites une mouture un petit peu plus fine et donc l'eau a un peu plus de mal à passer à travers donc, le, le, le, le cake de café. Donc vous aurez un café plus intense, si vous voulez des fois un café un peu plus léger, vous mettez une plus grosse mouture et l'eau passera un peu plus facilement. C'est selon les goûts, la, ceci est toujours à régler en fonctionnement, en fonctionnement. lorsque la machine est en, en train de broyer le café. Absolument. Ok, très très important Chauve-tasse Chauve-tasse, ce qui est important, chauffer sa tasse comme ça, il n'y a pas de perdition de chaleur directement voilà. que ça passe. Niveau de l'entretien, donc elle a un programme de détartrage, ça on vient de le dire, également de nettoyage. Nettoyage, donc on a introduit une petite pastille à l'intérieur et ça va faire le nettoyage automatiquement. Ok, tout ça se suit sur l'écran. Sur l'écran, voilà. on okay. vous dit tout. Alors... Le bac pour récupérer les marques de café, c'est le marre de café. Ceci, Explique-moi ce que c'est que la ceci. Petite, euh, euh, petite raclette récolte de, de, de résidus de café, on va dire, euh, entre la tête de percolation. Voilà, et ceci, voilà, on le passe sous l'eau, on le rince si, si on le fait régulièrement et on la remet en place. Si rien n'est remis en place, la machine ne démarrera pas, donc elle, elle est quand même sécurisée. Après, elle va vous dire tout, tout est inscrit en fait. Ok, le bac récolteur. Voilà, toujours bien suivre ces petits. Ce petit, petit flotteur, flotteur. voilà, s'il si remonte, si remonte, il est temps d'aller le, le vider. vider le bac. Ceci ne se remplit pas que par le café qui descend par ici. Le circuit interne se purge aussi, donc ça se vide ici. Donc vérifiez régulièrement ces petits flotteurs. Qu'est-ce qu'il indique Avez-vous bien vidé les deux bacs Oui, non, dans ce coup-ci on ne l'a pas vidé, on ne va pas raconter de bêtises. Explique-nous un peu l'écran, Roger. Alors, on sait avoir un simple espresso, ce qui est déjà pas mal. Un espresso quartsier, donc vraiment euh, la mouture plus, intense, plus hein. intense. On a un café, on va dire un café normal, et on, et on peut aussi avoir un café long. Alors, particularité sur le café long ici... Alors le café long... Elle va faire deux moutures. Elle va faire deux moutures, directement, oui. Ok, c'est pour avoir vraiment euh, une qualité, même, donc on va faire donc deux demi-cafés. Deux demi-cafés euh, en fait. Et les deux demi-cafés seront de qualité, ce ne sera pas un café forcément allongé. Allongé ah non, non, ce sera On va avoir pas. un café long, toujours intense. Toujours intense. Donc Krops veut vraiment ici euh, privilégier le goût à chaque fois, pour chaque tasse. Quoi. Alors ici, on va préparer, pour montrer que cette machine peut faire donc, deux préparations en même temps, deux expresso corsés. Deux expresso corsés, donc... donc et tu m'as dit on appuie donc deux fois, deux fois, donc c'est vraiment hyper simple. Un, deux, ouais. et on peut régler le litrage, on fait deux fois 20 millilitres, donc on est pratiquement sur du ristretto. Tu rappelles un expresso 25 millilitres, pour avoir un peu plus long évidemment, et un ristretto en dessous de 25 millilitres, ça va de 18 à 20 millilitres. Relativement silencieuse, elle ne vibre pas trop, on les tasses ne, ne, ne s'entrechoquent pas trop, pas trop entre elles. On sait, comme on a vu, régler la, la quantité. Alors, elle met ici double cycle en cours, comme tu m'as expliqué, donc à ce moment-là, il va repartir, repartir une deuxième fois. fois. Donc, bien attendre. Donc, je vais déjà montrer en attendant deuxième cycle. Donc, on a déjà une très très belle créma. Le bruit que vous avez entendu, c'est elle a donc éjecté. Le marc, Le marc de café. Donc on parle bien ici d'une machine avec un moulin intégré, c'est très très important de le préciser, donc que du café en, en grains grain. dans cette machine. Ici, on utilise du Maragogipe. Si vous suivez nos vidéos, vous savez que j'apprécie énormément ce café. C'est donc un 100% Arabica qui a un petit goût fruité. Évidemment, tous les goûts, vous en trouverez partout. Essayez, testez et vous aurez souvent des résultats très surprenants. Ne vous arrêtez pas des fois à du simple café. Donc, créma, donc, effectivement, très, très belle. Santé. Donc ici, on a fait donc deux préparations en même temps, deux expressos et deux expressos de qualité. Avec cette buse, on sait faire de l'eau chaude. De l'eau chaude pour euh, se servir à un thé. On va faire ça tout de suite. On, va faire ça on sait également faire le cappuccino euh, comment, manuel. manuel. Donc on fait monter le lait. Et ce petit accessoire qui permet également de faire du cappuccino totalement automatique. Automatiquement. On va faire ça tout de suite. Alors, appuyez, voilà, on démarre tout de suite. Donc cette machine peut aussi bien servir donc pour euh, faire du thé et donc voilà on sait même baisser la quantité quand on en a assez terminé ceci c'est donc le thermobloc qui euh, se purge donc vous avez toujours un petit peu de vapeur et vous avez de l'eau chaude qui est prête directement alors la préparation que beaucoup de gens attendent évidemment c'est le cappuccino je te laisse installer cela Pendant que Roger installe ceci, n'oubliez pas tout ce qui est préparation à base de lait. N'oubliez pas de toujours très, très bien nettoyer les conduits, les buses. On a fait une petite vidéo sur comment nettoyer sa buse vapeur. Vous verrez ça, vous verrez les vidéos. Suivez le lien également dans la description. Tout ceci va au lave-vaisselle. Hein. Tout va okay. au lave-vaisselle, oui, sauf les tuyaux ici. Parce que bon, il y a un peu de lait -de dedans. Il faut surtout pas mettre ça au lave-vaisselle. Mais toujours bien, bien nettoyer toujours ceci. bien hein. nettoyer, bien après chaque... Ceci année. est fourni avec la machine. Hein. Je t'en prie Roger pour démarrer le cappuccino. Appuyez sur la touche vapeur. Voilà, on peut régler la quantité, donc les secondes, le temps qu'elle va mettre pour préparer cette mousse de lait. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va laisser donc le verre bien se remplir un peu, un peu au-delà de trois quarts. Mettre le, le, le récipient sous la buse. Vous voyez qu'elle vous explique vraiment tout. On va laisser légèrement décanter. Et puis, on va venir glisser un expresso entre les deux et tout va se faire tout seul. Voilà. Donc, ici, on a une très belle mousse de lait. Et on vient simplement glisser ceci et on va faire un expresso. Même un petit 40 ml. On fait monter la mousse de lait, on introduit le café entre les deux et on a ce magnifique résultat. Pour avoir cette machine, je vous invite à suivre le lien dans la description. Vous verrez qu'on a une superbe promotion qui a été prévue par Defitech spécialement pour cette machine. Vous allez voir que le prix est particulièrement intéressant. Une fois n'est pas coutume, c'est pour ça qu'on vous propose cette promotion. On parle souvent des machines et du PC, Mais là, on a vraiment envie de vous la mettre à, à votre portée, à la portée de tout le monde qui puisse avoir une machine automatique Krups made in France de qualité, donc un broyeur de café chez soi. Et vous aurez, c'est pour ça qu'on a fait un peu de teasing là-bas à droite avec le, avec, avec le café en grain, vous aurez des petits paquets cadeaux à la commande de cette machine sur le stock disponible, bien évidemment. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Roger, pour la démonstration de cette machine Krups. YouTube, Facebook et Pinterest pour tous les réseaux sociaux. Partagez, likez, laissez des commentaires, des pouces en l'air. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao à bientôt